Les Make-up Parties ont dit que c'était fabuleux. Une formule inédite, qu'ils n'avaient jamais vu ça. C'est la fierté, quelque part. La mienne, mais aussi celle de Make-up Forever. Ok, on reprend à zéro. La technologie HD a permis d'avoir une image six fois plus précise que les technologies précédentes. Et tous les défauts, toutes les imperfections étaient complètement révélées à l'écran. Mes amis maquillots sont venus pour me demander un produit pour faire que l'actrice ou l'acteur soit beau, malgré la sophistication de ces caméras HD. Il me fallait un complice un technicien pour réaliser toutes mes élucubrations et tout ce que j'avais envie de faire. Travailler avec Dani, c'est un métier de passion, savoir comprendre les exigences d'une artiste. Après deux années de recherche, on a enfin abouti à la formule HD. On a ajouté des poudres microsphériques et des particules lamellaires. On a créé l'effet HD. On a pu gommer toutes les imperfections du visage. Le plus important dans le maquillage, c'est le teint. Avec l'apparition de la 4K, on a fait évoluer notre formule. HD devient Ultra HD. Le fond de teint Ultra HD a des propriétés photogéniques renforcées pour magnifier toutes les peaux. So when I was 17 years old, I didn't have a lot of money to invest in a big kid. I did invest in three foundations, and that was the Makeup Forever HD Foundation. And to this day, I still happen to use it, and it is one of my all-time favorite. It comes in shades that suit every skin tone, and I know it's going to work on everyone because it does work on every skin type as well. I just love a foundation formula that can do whatever I want it to do. Makeup Forever has always been a step ahead when it comes to creating and turning their vision into reality. 우리가 학생들에게 메이크업을 가르칠 때 선택하는 첫 번째 파운데이션은 Ultra HD 파운데이션이죠. Ultra HD m'accompagne depuis le début de ma carrière parce qu'il est modulable, il a un rendu vraiment second peau. Et aujourd'hui encore, là sur mes uh, shootings, sur mes défilés, ben bah, il est indispensable. Ultra HD is an iconic product range that suits every skin type and routines. For me, it is the most photogenic foundation. Ultra HD is the foundation of the next decade, and the best is yet to come.